Top 10 Plus Bengue AU japan La série animée, 26 épisodes, débute le 6 avril 2019 au Japon et en France. Au début du XXe siècle au Japon, le village de Tanjiro est massacré suite à l'attaque d'un ogre. Seule sa jeune sœur, Nozuko, survit mais les blessures de la bête l'amènent peu à peu à se métamorphoser en monstre. Afin de renverser le processus et de venger sa famille, Tanjiro et Nezuko parcourent le Japon. Cependant, leur route sera semée d'obstacles et de violences. Il y a eu 12 057 628 exemplaires vendus. L'histoire tourne autour de Piratef Sports la plus grande exposition pirate organisée par le machiavélique Luna Festa. Les pirates, la marine et même l'armée révolutionnaire s'y retrouvent pour tenter de découvrir le trésor de Roger. Nous y retrouvons également Blablet, ancien membre de l'équipe de pirates de Roger. Il y a eu 10 134 232 exemplaires vendus. La série animée 2D, 3D, est prévue pour avril 2020 au Japon. Le staff animation sera différent des deux premières saisons. Le projet est supervisé par Yasuiza Hara lui-même. Suite à une manœuvre de Rayo Fui, chancelier de l'État de Chin, l'un des trois grands cieux. Il y a eu 7 661 361, 361 exemplaires vendus. La série animée, 12 épisodes, est prévue pour octobre 2020. Au Japon et en France. Emmanuel et Ré ont fui avec la plupart des enfants et s'aventurent pour la première fois dans le monde extérieur. Malheureusement, ils restent coincés dans la forêt dangereuse. En cours de route, ils rencontrent Mujika et son jus qui les entraînent et les prépare pour leur voyage vers la B0632. Il y a eu 7 454 745 exemplaires vendus. Yosuji Futaru est un lycéen brillant qui mène une vie difficile avec sa petite sœur Esha. Une opportunité se présente lorsque la riche famille Nakano arrive dans son école et qu'il est engagé comme tuteur hautement rémunéré. Cependant, les cinq charmantes sœurs dont Futaru est en charge n'ont aucun intérêt pour les études. Mais le jeune homme s'investit sérieusement pour réconcilier les filles avec les études. My Hero Academia le second semestre a enfin commencé, et certains étudiants de première année se préparent à faire une demande de stage. Midoriya tente d'atterrir dans le bureau de Sir Niktei, qui est l'ancienne acolyte de Almig. Pendant ce temps, une enquête menée par Sir Niktei aboutit à la chasse d'un ancien membre yakuza et d'une mystérieuse jeune fille. Il y a eu 5 millions 047 574 exemplaires vendus. chez No Kyojin, l'attaque des titans. Cette dernière saison est prévue pour octobre 2020 au Japon. De l'autre côté de la mer, Eren pensait trouver la liberté. Mais par-delà les flots se dévoile en réalité le champ de bataille qui oppose les armées de marée de Eldia. Les guerriers eldiens ralliés à leurs oppresseurs doivent y faire leur preuve pour se montrer dignes d'hériter des pouvoirs des titans primordiaux. Il y a eu 4 704 234 exemplaires vendus. Thank you. Cette OVA couvre les qualifications de Tokyo en deux épisodes. Nous suivons les équipes de volleyball Ball de Nokoma Ikjoul, Fukuro Dani Academy, Noebi Academy et Itachiyama Academy, qui se disputeront la place pour mes championnats nationaux. Il y a eu 4 514 838 exemplaires vendus. Kaguya Shisama wa Wakokura, c'était la série animée, 12 épisodes est prévu pour avril 2020 au Japon. L'histoire nous entraîne dans le quotidien des gens et des membres du conseil étudiant de la prestigieuse Académie Chichien. Parmi eux, les Interloc Agashinomiya et Miyuki Shirogan. Tout le temps qui passe ensemble a fait développer des sentiments l'un pour l'autre, mais leur fierté ne leur permet pas d'être le premier à avouer et de venir le soumis dans la relation. L'amour est comme une guerre et leur bataille pour faire avouer l'autre commence. Il y a eu 4 millions 96 000. 492. exemplaires 22. Moi quand je me réincarne en slime, t'ensei shitara slime tada ken. Rimuru Tempest, qui enseigne aux élèves de Shizu en tant que remplaçant à l'Académie de la Liberté du Royaume Ingracia, participe à une séance pratique de combat sur le terrain lors de la formation annuelle en plein air de l'école. Amadoui par le prix qu'il recevra s'il gagne, il accepte un défi lancé par l'enseignant Jeff. Cependant, un ennemi apparaît devant les étudiants. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo de ce top 10 des mangas les plus vendus au Japon. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à me proposer d'autres top 10 si ça vous plaît. Et je vous laisse like, un commenter et je vous dis à la prochaine.